On déshydrate encore, encore et encore. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Très, très heureux de pouvoir vous retourner une vidéo sur la déshydratation. Mais je dois remercier, avant de commencer la vidéo, Amandine, qui est notre nouvelle experte électroménager, qui m'a aidé énormément à préparer tout ça car la déshydratation c'est simple à faire mais ça prend quand même du temps à mettre dedans etc mais elle m'a énormément aidé pour nous amuser et on a cherché des recettes alors pourquoi vous allez me dire ça vient de quoi cette idée alors tout d'abord il y a un site qui s'appelle Excalibur qui sont les fabricants euh, d'origine des de, de déshydrateurs alimentaires c'est une marque américaine et en fait le site était souvent en anglais il y avait toujours des recettes en anglais mais je dis mais voilà. nous on va les traduire ce genre de recettes et on va vous les proposer, les adapter et ça venait de quoi des encas pour les animaux c'est de là qu'est parti le tout début de la vidéo pour voir donner à nos animaux des snacks de qualité alors j'ai des animaux on a des animaux à la maison et je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il y a dans les, les, les snacks qu'on leur donne etc les, les bonbons dont ils sont tellement friands Eh bien je vais vous donner la liste de ce qu'il y a dans un snack, et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai voulu créer cela à la base. Donc dans un snack, vous avez des céréales non spécifiées, des sous-produits d'origine végétale, substances minérales, donc le tripolyphosphate de sodium, 3%, qui est caché à l'al et qui ne fait pas partie d'animaux, viande et sous-produits d'animaux, huile et graisse, constituant analytique, protéines, teneur en matière grasse, matière inorganique, cellulose, vitamine E, sulfate de zinc, voilà. Donc, je me suis dit, ok... Nos animaux aiment bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, dans une idée de zéro déchet, de faire ça avec nos produits à nous Donc de créer nos petits encas. Et comme vous voyez autour de la table, on a créé des encas qui sont certes pas parfaits, on est bien d'accord. On a créé des petites choses avec des... Reste de nourriture, avec des choses qu'on a fait nous-mêmes, avec des carottes, avec, euh, comment, avec du riz brun, avec du concentré de tomates. On va préparer tout d'abord, vous montrer comment est-ce qu'on prépare un snack pour les animaux, et puis je vous expliquerai le reste des recettes sur la table, c'est parti. Comment on prépare un snack sympa pour les animaux ben, En fait, vous prenez une carotte, voilà, vous prenez une carotte crue, vous la mettez. Alors effectivement, vous l'avez déjà vu dans une de nos vidéos consacrées au déshydrateur alimentaire, là on parle du dégelin. Ici, il y a plusieurs modèles, il y en a encore un derrière moi, si vous le voyez ici, voilà. Mettez une carotte. Ici, on a cuit du riz brun. Alors, prenez vos restes de, comment, de nourriture, c'est pour ça que vous voyez ici des encas de différentes couleurs, voyez. Car en fait, là, il y a de la courgette, là, il y a des petits pois, etc. C'est aussi une idée de ne pas trop jeter. Si vous êtes en, en appartement, où vous n'avez pas de compost, etc. Les poubelles organiques, ça vous ennuie un peu. Voilà, donc vous pouvez effectivement une partie de vos déchets... En vous renseignant effectivement sur ce qui convient à vos, à vos animaux, mais vous pouvez éviter de diminuer en fait vos déchets dedans. On peut mettre un peu voilà il y avait un petit peu d'eau de cuisson, on peut mettre un peu un peu d'huile dedans et en fait il faut créer une, une pâte. Vous allez devoir créer une pâte. On met un peu de concentré de tomate. Vous allez voir, je sais pas si je vais réussir à prendre comme ça. Si voilà et en fait toutes ces recettes-ci ont été préparées par Amandine et moi. On sait vraiment bien amusé, vraiment, à découvrir, en fait, euh, la façon dont on peut les déshydrater, jusqu'où on peut déshydrater. Donc, quand vous avez fait ceci, la première chose à faire, toujours commencer lentement. Donc, quand vous avez mixé tout cela, vous avez une sorte de, de pâte. Alors, on a même testé de mettre dans une poche à douille. Pourquoi Car on a trouvé ceci. <rire> Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un copain. Mon copain Hubert qui m'a ramené ceci. Voilà. C'est pour faire des petits encas en forme d'os. Alors, et c'est là aussi qu'on a trouvé une petite difficulté. Alors, vous avez une sorte de pâte. Si vous le voyez bien. Comme ceci n'est pas mauvaise parce qu'au final c'est ce qu'on mangerait nous mais ça permet d'abord de conserver cela car ces sujets ont été réalisés il y a plus d'un mois qu'ils ont été réalisés gardez-les à l'abri de l'air effectivement donc comme ça vous avez de quoi régaler vos animaux alors quelle a été la difficulté au niveau des encas ça a été ce côté un peu élastique la forme permet de bien nettoyer les dents des animaux ça y a pas de souci mais en fait ce côté élastique les tout premiers comme ceci regardez était cassant voyez Amandine, c'était attaqué pour faire des formes d'os, mais c'était un petit peu cassant. Car on a une remarque très, très importante. Les grands chiens, pas de souci. Ils ont adoré ce genre de choses. Et en fait, une remarque de Madame Karine Labruyère et Marcel Deltan nous ont dit quelque chose. Ils m'ont dit, voilà, les tout petits chiens, les petits chiens qui ont des petites dents, les morceaux un peu pointus comme ceci, vient un peu leur blesser la gencive. Donc en fait, on a réalisé avec une nouvelle recette ceci qui est un peu plus lisse, on a fait ça grâce à la poche à douille. Voilà, ils sont moins cassants, ils sont un peu plus... C'est un peu plus chic, en fait, à l'intérieur. N'hésitez pas à mixer vos restes de repas ou vos préparations, si vous faites vos préparations, même à base de poulet, pour vos, pour vos animaux. Et comme ça, vous pouvez faire des snacks naturels, sans donner à nos amis les chiens ou les chats des... comment des encas chimiques ou que vous n'avez simplement pas envie de donner. Alors, la suite de la déshydratation a été absolument géniale, car on s'amusait pendant plus de deux semaines à déshydrater les herbes et vous les mixez pour voir un peu le résultat qu'on a. C'est parti. Alors, les préparations des herbes, nous avons utilisé ceci. Car dans un déshydrateur alimentaire, vous avez quoi Tout d'abord la grille, normale, qui sert pour mettre les pommes, les ananas, les, les, les pommes de terre, etc. pour sécher les gros morceaux. Vous avez... La fameuse feuille classique, sous laquelle vous savez mettre vos cuirs de fruits, vous savez également mettre nos préparations snacks pour les animaux. Ça a été disposé sur ceci, quand vous mettez la, la forme, voilà, vous mettez votre forme, vous coulez votre liquide, ça doit se faire sur une feuille pleine. Mais il y a évidemment l'intermédiaire. Quand vous allez mettre des... Voilà, ça c'est le romarin de notre jardin, vous allez mettre ceci dessus, ça va passer, parce qu'en séchant, ça va se rétracter, ça risque de passer à travers, ceci si on le met sur une feuille pleine, l'air ne va pas assez bien passer, si vous séchez du persil, ça ne va pas fonctionner non plus, de l'origan non plus, et pire encore, avec les feuilles de céleri, petites ou grandes, ça ne passe pas, donc vous avez ce qu'on appelle le flower flex, vous posez ceci dessus, et tout ce que vous avez à faire, quand vous voulez préparer du sel de céleri, c'est disposer vos feuilles, non pas vos tiges. Pourquoi Parce que la tige est composée principalement d'eau. Donc quand elle aura fini la déshydratation, vous n'aurez plus rien, vous aurez un, un fin bâton, un bâton tout sec. Donc les, les, les feuilles perdent un petit peu de leur couleur, mais c'est pas grave, quand, quand vous en avez disposé, c'est séché pendant, c'est pas très long, hein, c'est 5 à 6 heures pour sécher cela à entre 56 et 65 degrés. Vous les mettez sécher et donc vous allez les ajouter à du sel. Voilà. Vous allez donc créer du sel de céleri complètement naturel. Imaginez que vous ne devez plus acheter de sel de céleri. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des folies, on n'est pas dans des dépenses énormes. De nouveau, un déshydrateur, ce n'est pas pour dire j'ai fait des économies. Juste pour dire, voilà, moi j'ai utilisé les tiges pour faire de la salade, de la soupe ou du risotto. Les feuilles que je jette pratiquement tout le temps, séchez-les, faites du sel de céleri. Alors, on a fait deux manières. Une manière ratée. <rire> on a, parce qu'on a dû tester évidemment, on l'a vraiment testé, c'est devenu pratiquement du sucre impalpable, on a testé avec un moulin et puis on avait un autre moulin, je vais vous montrer tout de suite, on a réussi à avoir la consistance qu'on voulait. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas la même couleur, souvent le sel de céleri il est brun, là il est blanc-vert, qui se rapproche un peu plus en fait de la, feuille, de la couleur de la feuille de céleri. Donc le petit moulin qu'on a utilisé c'est lui, tout simplement, donc ce n'est pas vraiment, voilà, c'est plus une hélice, comme ceci, ça nous permet en fait aussi de contrôler notre mix quand on le fait. Donc vraiment, vous, vous mettez dedans et voilà, on interrompt, on regarde. C'est bon, on continue parce qu'effectivement, il y a une technique à avoir pour réussir à mixer convenablement. Je vais vous montrer le résultat qu'on a obtenu pour les autres. Alors ici, c'est tellement simple. C'est ça que j'adore vous montrer ça. On est parti de nos branches de romarin sensationnel. On arrive en hiver pour éviter évidemment que le romarin soit brûlé par le froid, etc. Ben en fait, on cueilli qu'une partie de nos branches et on l'a déshydraté. Voilà, ça prend pas très longtemps parce qu'effectivement, quand vous enlevez toutes les feuilles, le bâton principal ne sert à rien. Hein, donc, c'est vraiment uniquement les petites feuilles vertes. Vous obtenez du romarin déshydraté. Voilà, ça sent superbement bon. Où en sommes-nous arrivés là Alors, tout vient du gingembre. Ici, le gingembre je suis un fanatique, vraiment un fanatique de fumoir. Vous avez déjà vu, on a déjà tourné des vidéos à ce sujet-là. Et donc, on, on fume, en fait, des, des viandes à l'extérieur. Et pour qu'une viande fumée ait du goût, il faut ce qu'on appelle lui faire un, un enrobage, un rub, on appelle ça en anglais. Et pour du rub, il vous faut de la poudre d'oignon, il, il vous faut du gingembre en poudre, il vous faut de l'ail en poudre, il vous faut du, du romarin si vous voulez, il vous faut de l'origan. De, de, de Et tout ceci, donc vous vous retrouvez parfois à la maison avec 6-7 pots de poudre, que vous pourriez faire vous-même en mettant simplement un plan de romarin dedans. Donc, quand vous achetez du romarin, vous pouvez en fait simplement créer vos poudres vous-même. Et comme j'en utilisais beaucoup, c'est quand même bête d'utiliser cela, vous savez gratter ça à la cuillère. Hein. Et donc, je suis parti avec le gingembre. En prenant le gingembre, vous le débitez comme ceci, en plus grosse quantité. Vous le posez sur le flower flex, pas sur la grille parce que sincèrement, ça passe à travers, croyez-moi. Vous mettez sur le flower flex. Et quand tout ça est déshydraté, vous le mixez et vous avez du gingembre en poudre. Et c'est comme ça pour l'ail, c'est comme ça pour les oignons, vous savez faire ce que vous voulez. Du moment, un petit moulin. Le moulin, je pense qu'il coûte 30 euros, 29, 30 euros. Ceci, et vous avez tout ce qu'il faut. Mais effectivement, le Flower Flex, on pourrait se dire, oh, ce n'est que pour sécher des fleurs. Oui, en pâtisserie, Flower Flex, vous séchez vos fleurs, vous savez faire des décorations. OK, mais il n'y a pas que ça. C'était pour aller un peu plus loin au niveau du Flower Flex. Donc ici, on a fait, Amandine a fait de l'origan. Voilà, c'est de l'origan de notre jardin, du romarin, du sel de céleri, de la citronnelle effectivement parce que la citronnelle est extrêmement fragile donc on a préféré la déshydrater pour la garder du thym voilà, c'est vraiment génial, honnêtement nous on en a tout, tout l'hiver quand vous êtes un peu, un peu souffrant, un petit rhume voilà, on a du thym comme ceci qu'on fait infuser, en fait, donc c'est tout simple, ça pousse dans le jardin, évidemment le, le, le persil que vous savez avoir ça c'est pour toutes les poudres que vous savez faire au déshydrateur alimentaire la suite, les pipasses, comme on dit. À déshydrater, ça prend assez longtemps. C'est 7 à 8 heures. Et juste après, vous avez une pellicule. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir sur un qui reste. Vous avez une petite pellicule, comme une petite... Euh, un petit manteau humide qui va sécher, qu'il vous suffit d'enlever. Ça, vous les gardez. Soit vous les mangez, soit vous les gardez pour l'année prochaine. Et donc, comment il faut faire C'est extrêmement simple. Je vais vous montrer. Vous faites de la soupe ou des préparations avec tout ça. Il vous suffit simplement de vider l'intérieur et donc je sais que la plupart des gens vont peut être jeter tout ceci. Ceci, nettoyez le parce que la chair, effectivement, on ne sait plus en faire grand chose, donc vous pouvez jeter, mais gardez garder ceci. Mais si vous ne les déshydratez pas, ils vont en fait simplement pourrir. Donc tout simplement, vous les nettoyez tout ça, vous les mettez au déshydrateur et vous savez recréer des graines pour l'année prochaine et donc rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est donc pour les graines. Donc Vous voyez où on peut aller avec un déshydrateur qui est, je trouve, utilisé à 100 de ses capacités. L'utilisation, vous l'aviez déjà vu. Et donc, on a été encore plus loin avec le déshydrateur alimentaire. Nous avons fait ceci. C'est tellement simple j'ai voulu tester c'est du lait en poudre voilà alors une feuille quatre trombones ce qui est important c'est de faire une couche pas trop fine et pas trop épaisse alors les choses à savoir c'est qu'il faut, quand il va déshydrater près de 12 heures, parce qu'évidemment, c'est très humide, fatalement, vous allez avoir vraiment un manteau complètement craquelé et un peu jaunâtre. Pas d'inquiétude, il est juste séché. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ces morceaux, les casser dans la feuille qui sera complètement sèche, passer les dans votre moulin et tout sera terminé. Vous aurez du lait en poudre. Celui-ci a été fait il y a un mois. Il est absolument nickel. Et vous pouvez l'utiliser pour plein de préparations. Et donc il vous suffit simplement de mettre ça dans votre déshydrateur alimentaire. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est un réel plaisir de pouvoir aller encore plus loin avec la déshydratation, aussi bien pour les, pour les graines, la, la courge, le gingembre, faire des poudres conservées et surtout effectivement faire des encas pour nos animaux de compagnie. Donc grâce à ça, j'espère que ça vous a aidé. Comme ça, vous voyez que les flower flex, les feuilles de paraflex, etc. Vous pouvez retrouver ça en magasin, sur notre site de vente en ligne. Également les produits, vous avez le rectangulaire ou le rond, mais comme ça je vous donne des pistes à explorer et vous dire simplement « Ah ouais, ça c'est juste pour faire des pommes ». Non, on va beaucoup plus loin. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer nous voir ou simplement laisser des commentaires en bas de la vidéo. Pour la suite de l'aventure, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Likez, partagez et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao